Alors, d'autres nouveautés, notamment au niveau de l'outil de connexion, c'est les, les connecteurs. Donc pour cela, on va réaliser plusieurs petits rectangles. Voilà, comme ceci. Hop, je vais les dupliquer, je clique dessus, j'appuie sur espace. Alors, ce qui est bien, c'est que, par exemple, je clique ici sur l'outil connecteur, je peux relier les objets les uns aux autres, comme ceci. Alors je peux éventuellement choisir un comme étant un objet à exclure, c'est-à-dire je clique sur celui-là, je clique ici sur le connecteur, je clique sur cette petite option, et si je relise cet objet par exemple à celui-là, vous voyez, hop, le tracé évite. Donc l'objet ici, et puis je sélectionne outil flèche noire, je peux venir déplacer les objets, et en temps réel, vous voyez, ça se modifie, donc ça c'est très très pratique. Également donc, outils de sélection, donc on a, je vais refaire plusieurs petits rectangles comme ceci, je sélectionne l'outil flèche noire. On a ici cette petite option. Maintenant, lorsque les objets sont touchés par le rectangle de sélection, ils sont sélectionnés. Vous voyez comme ceci. Ce qui n'était pas le cas avant, on peut toujours bien sûr le désactiver. Avant, il fallait que les objets soient englobés dans le rectangle de sélection pour être sélectionnés. Et s'ils n'étaient que touchés, vous voyez, ils étaient exclus de la sélection. Encore une nouveauté. Nouveauté numéro 13 qui se situe au niveau de l'outil Créer des étoiles. Donc, Je clique sur l'outil Créer des étoiles. Je clique, je glisse. Donc on a toujours notre petite étoile. On a la possibilité de descendre ici le nombre de sommets. Avant c'était limité à 3, maintenant on peut aller jusqu'à 2. Donc ce qui nous permet d'avoir un petit losange comme ceci. Donc ça peut être très pratique ou un, ou un petit diamant. Alors nouveauté numéro 14, c'est le nouveau filtre de Fast Crop. Alors qu'on le peut trouver ici dans Filtre, Fond et Transparence, il est ici. Alors on va l'utiliser sur une petite illustration. Je vais prendre celle-ci par exemple. Voilà, je vais dans File fond et transparence et je clique là dessus alors le filtre est appliqué pour pouvoir le modifier on va cliquer sur l'outil des les nœuds on a ici une petite croix donc je clique je glisse et vous voyez ça permet en fait de, de faire un recadrage et on garde bien sûr la transparence donc je vais faire apparaître ici le fond en damier pour qu'on puisse voir que en fait c'est vraiment euh, comme un objet de découpe mais en filtre donc ça peut être intéressant et si je mets dans mode d'affichage sans filtre automatiquement je dois retrouver voilà euh,